Les gars, 2020, c'est l'année du shape. Coucou mes petits chics, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Franchement, les gars, 2020 me scotch le cul sur la chaise. Bon, du bien par les cash pistaches. Je suis choquée cette année. Entre le corona, les révélations, on a passé la moitié de l'année enfermée, euh, Les mers coulent pas, les vrais visages dévoilés. Bref. C'est une dinguerie cette année. Je ne sais pas si euh, le ciel bon, son est fâché, Dieu est fâché contre nous. Mais en tout cas, cette année, ou alors, c'est une bénédiction. Peut-être qu'il nous permet de voir certains visages ou pas. J'en sais rien. Je ne suis pas là pour juger. Je suis là pour donner mon point de vue. Voilà. Petit disclaimer. Un, je ne fais pas cette vidéo pour inciter à la haine, pour vous mettre, monter la tête contre certaines personnes parce que je pense qu'ils n'ont pas besoin de moi pour ça. Ils se sont mis dans la merde tout seuls. De toute façon, je vais bloquer les commentaires et les likes. Je ne veux pas d'insultes, ni envers moi, ni envers la personne dont je parlais. Et j'estime en fait que, dans tous les cas, cette vidéo va être faite. Que ce soit par moi ou par quelqu'un d'autre. Autant la faire. Là, je me suis chauffée, cache-pistage, je, je me suis dit « free ». Je, je pensais trop de choses en fait. Je vois tout ce qui est en train de se passer. Je me dis, mais c'est pas possible. faut que je m'exprime. faut que je dise ce que je pense. Ne voyez pas cette vidéo sur un mauvais oeil. Euh, Voyez-la juste à titre informatif, à titre... Euh, genre C'est comme si tu apprends la nouvelle, mais tu vas parler avec ta pote. Et elle te dit, ouais, t'as vu ça, ça, ça. Moi, je pense ça, ça, ça. C'est ce que je vais faire. Bref, si la vidéo t'intéresse. Reste pour la suite. Je vais vous faire le petit plan. On va vite fait parler de la Jesse Family, Thibaut Garça et tout, tout ce qui se passe. Euh, les clashs les ceux-là. Euh, jazz toujours dans les problèmes avec sa famille, même si j'adore la Jesse. Moi je suis Teen Jesse. C'est con cool de dire ça. En vrai, je n'ai pas de team parce que j'aime bien Thibaut. Euh, et je trouve que leur enfant est très beau, mais bon bref, on s'en fout. De toute façon, c'est pas encore le sujet. Ensuite, on va parler de Shira, voilà, sa vidéo d'excuses et tout. Moi, je vais vous dire un peu ce que je pense et tout, enfin, parce que j'ai regardé la vidéo. Oui, donc, voilà, quand vous voulez parler de quelque chose, regardez les vidéos. Et euh, ensuite, ben, Twitter a ah, tremblé de We Wesley l'agent des candidats de téléréalité de certaines stars. Euh, C'est fini, hein. Je vais vous mettre en barre euh, d'infos les minutes, voilà, pour chaque sujet, quand est-ce qu'elle commence, si ça se termine comme ça, vous pouvez directement aller où vous voulez. Bref, intro trop longue, on va commencer par rapport à la JLC Family. Nouvelle polémique de jazz encore parce que Alex ex de Benji, elle a participé à plusieurs dans plusieurs émissions de télé-réalité. Bref, en fait, elle a fait une vidéo comme quoi elle disait que oui, certains candidats achetaient le... Vous savez le Bob, je ne sais plus c'est quelle marque, Dior je pense et en fait, portait euh, de travers, en gros, elle disait, enfin les gars, euh, c'est bon, c'est bien d'essayer de montrer qu'on a les thunes, qu'on on met de la marque, mais, enfin, mettez bien, mettez correctement. Bim, jazz directement, qui se sent visés. Enfin, je ne sais pas qui Alex visait, mais je pense qu'elle visait tout le monde en général, pas précisément jazz, mais jazz, toujours dans les problèmes, même si je l'adore, commence à faire une, une vidéo-réponse. En mode, oui, avec sa raison, mais ça, si, cela, je sais pas. Bref, moi, je veux juste dire qu'à un moment donné, comme Chanel elle a dit, je suis pas une grande fan de Shana, faut arrêter, ils veulent tous trop exposer trop s'exposer. Enfin, franchement, ça devient ridicule de toujours vouloir montrer qui a plus de ceci, qui porte plus de marques, qui achète plus... C'est un truc de Jazz, j'étais trop choquée. Genre, le jour de son anniversaire, il y avait plein de cadeaux, trop bien pour elle et tout. J'étais là en mode, oh putain, c'est enfin, top. Elle se fait gâter Mais le lendemain, elle a été encore claquée d'études, étalée, montrée. apparemment, ma pote m'a dit... Laurent, sur son papier, il était là en mode... On va on quitte chez Dieu, on va chez on va chez, on va chez... on va chez Prada, on va chez Prada, on va chez... En fait, ils veulent juste trop s'exposer, trop montrer. Ils ont le droit de montrer, t'as le droit de... De montrer que t'es riche et tout, mais les gars, à un moment donné... Je sais pas que c'est parce que d'autres n'ont pas que tu dois te priver de... Et de rien acheter ou ne pas te faire plaisir, mais ils sont dans la surexposition. Genre vraiment, c'est too, too much. Après voilà, ils ont une belle vie, ils ont réussi. Tant mieux pour eux, c'est bien. Moi j'adore. Je trouve qu'ils sont trop cool. Ils me font trop trop rire. Enfin, je trouve qu'ils ont une bonne bonne ambiance, la JLC. En général, en tout cas, de ce qu'on voit. Enfin, à part la Noah, moi je. je sais pas pourquoi elle est toujours le dans les snaps de la JLC. Franchement, elle m'énerve quand elle, elle, elle veut que. Elle ah, ce, veut que se ce snapper. Enlevez-la. Je sais pas si la Jessie vous voyez ça. Enlevez-la. Nous, on n'a pas besoin qu'elle nous fasse des placements de produits. faites le vous Ça va très bien. Merci beaucoup. Euh, non, franchement, parce que quand je fais elle, je zappe. Quand, parce que. Hum, que se filmer, frère. Je suis un peu virulente, non Donc voilà. Euh, la petite guerre, euh, la guerre froide entre la Jessie et la Gargia Family. Bon, au début, c'était drôle, mais à un moment donné, vous avez... Vous montez vers les 30 piges. Raisonnez-vous. Soyez un petit peu plus adultes. Et arrêtez de vous caler. Guerre froide. Ou alors, faites cache-pistache déclarez-vous la guerre officiellement en mode parler, donnez les vrais noms, faites pas des trucs à soum -soum, comme ça c'est bon, parce que ça ira de devoir deviner ceci, cela franchement moi c'est des fois grâce aux, aux vidéos sur Youtube que je me rends compte qu'en fait ça il y avait un message sous-entendu parce que c'est ridicule les gars dites cash, ouais j'ai vu Jessica faire ça vas-y, ouais déjà euh, ta montre elle est elle au lieu de commencer à faire des trucs en ça vous, vous, vous me fatiguez, vous me fatiguez, même si on est là. Ouais, pareil, la garce famille, bon, moi je trouve que, euh, franchement, c'est nul aussi. C'est quoi cette compétition? Montrer que, oh les fruits, moi j'ai les fruits, toi tu commandes que McDo, toi tu n'as même pas de. Les gars, franchement, euh, genre grandissez en fait, grandissez. Genre continue à nous donner de la good vibes, on aime bien les clashs et tout, je veux bien, mais soit les clashs déclarés, soit vous ne vous clashez pas. Ça ne sert à rien de faire des bails en sous en fait, clairement. Donc voilà, juste, euh, moi, j'adore la Jersey, mais je pense que, franchement, c'est dégrader son image. cest salir que de toujours être dans les clashes. Jazz, elle est toujours dans les clashes et les polémiques. C'est plus possible. C'est trop. C'est trop. T'es une mère de famille. Conscientise-toi. Sois plus... Voilà, mène ta vie, expose si tu veux, mais chill, kiffe. Si on te clash, ok, réponds, mais ne te sens pas attaquer que questions. Et même si Alix, elle part de toi, pourquoi vous obliger de répondre tout le temps Elle part du bonnet, c'est vrai tu l'as mis à travers, pourquoi as besoin de te justifier oh, C'est parce que c'est... Ça va, c'est bon, grandissez. Bref. Deuxième vidéo, Chéra. Moi, je vais vous dire... Euh, ça va être très con. Cool. Mais vous savez que c'est grâce... Malheureusement, à cause de la vie, grâce à cause... C'est bizarre, comme... Voilà, j'arrive pas à trouver le, la bonne bonne tournure. Mais c'est après la vidéo Blackface de Chéra que j'ai appris. C'était quoi le Blackface je ne savais pas. Donc, c'est il y a trois ans que j'ai appris et je ne savais pas qu'il euh, y avait un terme sur ça. Qu y avait. Parce que vous savez, moi, quand j'avais une ancienne chaîne YouTube, il y a peut-être huit euh, ans de ça, ben, j'avais fait une vidéo avec ma pote, euh, Chika, euh, mais on ne l'a jamais posté, Mais ce n'était même pas pour poster sur YouTube, mais entre nous, où elle mettait mon fond de teint noir et je mettais mon fond, son fond de teint blanc. Mais pour rigoler entre nous, mais je ne savais même pas qu'il qu y avait une blackface, tu te rends compte ou pas. Donc, franchement, déjà, par rapport à ça, ben... Elle m'a appris, c'était quoi la blackface Mais non, je suis pas en train de dire, ouais, on va la féliciter. Hein. Mais les gars, il faut décortiquer. Il faut vraiment mettre les choses dans les con le contexte et essayer de ne pas jeter la pierre parce que tu as vu la pierre. Prends la pierre, tu regardes la bonne personne qui te visée, tu dis c'est pas que tu prends la pierre, tu vis sur la première venue. Pourquoi je dis ça Petite métaphore pour vous expliquer que faut quand même se rendre compte que elle n'est pas non plus venue en mode « Ok, un noir, je me déguise et tout, <rire> golo golo. » C'est raciste ce que je viens de faire. Mais après, je suis noire. Mais c'est pour dire ce que les gens racistes font. Tu vois, en mode... Euh, pas en en mode rigoler. Le, il y avait quand même un but à cette vidéo. Elle a été très mal tournée. Parce qu'au final, euh, pourquoi tu as besoin de mettre du fond de teint noir pour montrer qu'il n'y a pas toutes les carnations de peau Parce que dans tous les cas, c'est quand même pas ta carnation. Donc, tu ne peux pas prouver qu'il n'y a pas toutes les carnations. Parce que ce n'est quand même pas ta carnation déjà de base Bref, juste ça. Mais il y avait quand même un but dans cette vidéo. La vidéo était censée être pour la communauté, pour euh, faire passer un message envers les marques. Donc, il faut quand même aussi essayer de tirer les choses positives et de ne pas voir le mal partout. Maintenant, elle a fait une blackface. Elle s'est excusée. Et je ne pas que c'est parce qu'on excuse quelqu'un que tout doit, tout doit être pardonné. Mais à un donné, je vous dis, quand tu vois dans le contexte, tu te dis, ok, la meuf, elle a juste été putain de maladroite, elle savait pas, c'était quoi une Blackface, elle aurait dû se renseigner. Elle a fait la vidéo, pourquoi Est-ce qu'elle est venue en mode, ah, je me déguise en fond de Je me déguise, on s'entend bien. Parce que c'est pas un déguisement, la couleur noire, c'est pas un déguisement. Voilà, nous on est noir, on est noir tous les jours, on n'est pas noir lundi et puis dimanche. Donc on est d'accord, c'est pas du tout un déguisement, on s'entend bien. Mais elle n'est pas venue en mode, ok, je me mets du fond de noir, ok, je fais mes vrais Elle est venue. C'est un processus pour ne nous... que. Donc, déjà, voilà. Maintenant, il faut arrêter le harcèlement. Ça, c'est en général sur les réseaux sociaux. Vous avez le droit de ne pas aimer les gens. Mais stopper, et harceler. Stopper, et harceler. Même s'il y a des gens qui méritent ce qui leur arrive, le karma, il va tourner. Genre le Guirado qui a frappé la marine. Je comprends que les gens s'insurgent et tout. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas pousser les gens à ce qu'ils prennent une corde. Et... Vous allez dire, mais ils sont responsables de leur acte. Ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Oui. Mais on fait tous des erreurs. Là, je ne parle pas de Guirado parce que lui, c'est autre chose. Je vais même pas parler de lui. On va parler de lui. Parce qu'il me fait très rire, mais vraiment, je peux parler de lui. Ni encore moins des candidats de télé-réalité qui l'ont défendu. Parce que les oui-mais. Qu'est-ce que je disais Harceler les gens, pousser aux gens, les insulter, matin. Déjà, vous faites pitié les gens qui font, vous. faites pitié. Donc, vous, en fait, vous avez que ça à faire dans votre vie. Sans, sans excuser tout ce que les gens. De, les, les, certaines pourritures peuvent faire. Hein. Je ne dis pas que je reste une pourriture. Je dis que certaines pourritures peuvent être. Ils font des trucs de merde ou tcham ou mais toi, qui te considères pas comme une pourriture, tu as que ça à faire, aller mettre des tweets ou commenter tous les jours des photos des de gens et dire, oui, va crever, va te prendre. mais vous, êtes, vous savez que ça à faire de vos lives, que ça à faire Genre, qui fait plus pitcher là vous, êtes en, vous, vous, vous voulez tada sur les gens, vous voulez pousser les gens down ils sont déjà dans le down, je ne dis pas que c'est parce qu'ils sont dans le down qu'on doit les excuser ou avoir pitié dehors, en mode sont dans le down, donc voilà, mais juste, ils sont dans le down, tu as le droit de dire tout, mais tu ne vas pas venir tous les jours, commencer à dire, oh, les insulter, mais vous pitié un peu, que ça à faire, tu fais, non mais, tu que ça à faire, toi, tous les jours, tu vas insulter les gens, va te pendre, ceci cela mais les gars, enfin faites autre chose de votre vie, en fait, tu dis une fois ce que tu penses, et hey, passe à autre chose, enfin, voilà, je veux dire... Tu, tu craches ta haine, ok, tu as l'énergie, tu es énervé mais passe à autre chose. Tu vas venir tous les jours, mais c'est très, très grave quand même. Vous insultez les gens, mais vous êtes aussi pas normaux. Par rapport à ça, la blackface, euh, le fond de la vidéo était bien. C'était une bonne cause. Pourquoi la fait On ne va pas cracher la soupe euh, voilà, c'est pas toutes les jubeuses qui relaient, mais ben maintenant, oui, maintenant, il y en a plein qui le font, et encore tant mieux, blogueuses, influenceuses, tout ça, qui relaient tout ce qui va pas, toutes les communautés opprimées et qui en parlent, tant mieux, enfin. Mais à une époque, c'était pas tout le monde qui le faisait, voilà, c'est que les gens qui se sentaient concernés qui le faisaient, alors qu'en fait, tu n'es pas obligé c'est parce que tu es pas concerné que tu ne peux pas te sentir concerné par une cause. Donc, elle, le fond était bon, la forme était moins bonne. Voilà, elle a compris son erreur. Quatre ans plus tard, on va pas, enfin... Passe à autre chose. Il y a des gens qui ont fait pire. Allez faire chier Zemmour. Allez, voilà. Ça, c'est bien. Faites ça. Et arrêtez de vous focaliser sur des personnes qui ont un bon fond, mais non pas juste la bonne, la bonne forme. Voilà quoi, tu vois. Maintenant, par rapport à sa vidéo euh, d'excuses et les tweets. Moi, les tweets, j'ai été les voir, j'étais Mais encore une fois, les gars, c'est pour ça qu'on dit il faut mettre les choses dans, les contextes, dans le contexte. Mais non, c'est parce qu'on met les bails dans les contextes que ça excuse. Ça peut parfois plus décrédibilisé, plus t'enfoncer, comme avec Wevens, parce que si tu mets dans le contexte, donc, euh, Palestine-Israël, Palestine -Israël, le contexte, il est là, et c'est encore plus grave de mettre justement ce genre de tweet, par pour contexte, on va y arriver. Wevens, on va arriver, on le met de côté, on le met de côté. Voilà, il faut voir les choses dans le contexte. Encore heureux qu'elle a fait cette vidéo pour s'excuser, pour s'expliquer et s'excuser, parce que je vous jure que tu vois les tweets hors contexte, tu te dis, mais c'est quoi ce raciste, frère la je des gros euh, putes de nègres ou je sais pas quoi. Oui, je dis les mots. Voilà. Je vais pas vous montrer les trucs, mais je dis les... Oh, c'est très, très chaud. Encore une fois, elle s'est expliquée. Vous allez dire, oui, mais toi, tu es une vangue. Oh, tu pardonnes tout. Hein? Mais en fait, je veux juste vous expliquer un truc. Par rapport à son explication, moi, je la crois et je trouve ça crédible. Parce qu'en fait, moi, la première, j'ai une amie arabe, oui, je précise, parce que c'est comme ça, quoi. Je vais vous expliquer. J'ai une amie arabe, pas qu'une, mais elle, je ne vais vous parler que d'elle. Donc, c'est pour ça que j'ai une amie arabe. On est comme ça. on est En secondaire, on était méga potes. Et en fait, elle m'appelle Manoir, je l'appelle mon arabe. Si à l'époque, je vous dis honnêtement, j'avais Twitter ou je connaissais comment utiliser tutor, parce que ça fait peut-être ça fait deux mois que j'ai utilisé Twitter, avant je ne comprenais rien du tout, Et ben j'aurais été capable de tenir ces propos que j'ai tenus, mais en mode envers ma copine. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'à l'époque, entre communautés, je ne dis pas que pour tout le monde, mais on avait ce genre de langage entre nous. Moi, ma, ma, ma, ma copine m'a déjà dit Oh sale noir Et pour rire, là elle est en couple avec un métis. Donc pour te dire, vous me dire Oui, mais c'est pas parce que tu es en couple avec un métis que tu peux ne pas être raciste. Elle n'est pas raciste, frère. Elle m'a donné venir chez moi. Et moi, première à lui dire Oh, mais sale arabe et tout. Non. Mais les gars, en fait, c'est parce que comme elle dit, on n'était pas éduqués. Ça ne se dit pas. Je ne suis pas en train de dire Ça ne se dit pas. Mais on se disait ça à l'époque. Ça se dit pas, vu le contexte du tout, on peut pas. Mais quand tu es entre amis, tu es entre communauté, moi, je sais que ma pote, elle n'est pas raciste. Elle me dit, oh, sale noir et tout. Après, elle, les termes de cheval étaient très durs. Hein. Nous, on n'allait pas jusque là. Mais je comprends et je la crois quand elle dit que c'était vraiment juste un contexte et un délire avec ses potes en mode, tu t'insultes avec tes potes. C'est pour ça que je dis, oui, les tweets sont durs, franchement impardonnables. Mais à un moment donné... J'aime pas les mêmes, mais je vais devoir dire le même. Mais à un moment donné, elle était avec sa pote, elle rigolait. Et ça, il se vanait C'est pas pardonnable. Maintenant, elle s'est justifiée, elle s'est excusée parce que ça blesse certaines personnes. Mais elle parlait pas de toi, de moi Elle parlait avec sa pote, elle rigolait avec sa pote. Maintenant, ça n'a pas été dit. Maintenant, elle le sait. Maintenant, je pense qu'elle a compris que jamais elle dira ça. Mais en fait, je ne veux pas lui lancer la pierre, le couteau, le la babou tout ce que vous voulez. Parce qu'en fait, je me dis que j'aurais très bien pu être. C'est pour que tu imagines ma pote. Tu imagines ma pote, là, par exemple, on avait tuteur et ce qu'on se disait verbalement, ben on le redisait sur Twitter et que maintenant elle était connue. Et que ça lui à mes frères, ils le sonne, je la défendrais parce qu'en fait, je sais que ma pote, elle est pas raciste. Je sais que ma pote, elle m'a dit, ouais, ta gueule sale, noir et tout, nana, vas-y, vous les noirs. Mais c'était entre nous. Moi, je parlais des arabes, elle parlait des noirs, c'était entre nous. Tu vois ce que je veux dire C'était pas. Après, bon, Gérald euh, va loin dans ses explications. Euh, moi, je trouve que c'est un peu tout much. Mais après, voilà, elle a le droit de dire ce qu'elle pense. Tout ça pour vous dire que. Les gars, à un moment donné, euh, attaquez vos bonnes personnes. Laissez un droit de réponse voilà. aux gens. Maintenant, Écoute, euh, la troisième affaire. Wesley, oui, even. Tuteur, à trembler, les gars. Je me lève et tout, je vois Wesley dans la sauce. Wesley dans la sauce. Hard. Ma foi, il a eu des problèmes, c'était genre sur son compte Insta. Je ne sais pas si. Peut-être qu'il y a des tweets. Son compte Insta, des photos et tout. Très, très dur inacceptable envers la Palestine. Je ne vais jamais mettre les tweets parce que c'est trop dur, c'est trop chaud. Waouh Mais je me dis, les gars, c'est très, très grave, en fait. Je sais pas quel âge il avait. Je sais pas. Mais qu'est-ce qu'on peut être débile, con Et j'espère pour lui qu'il ne pense plus tout ce qu'il a dit. J'espère pour lui qu'il ne pense plus tout ce qu'on a dit. Écoutez, avant de revenir à ça, je vais juste faire un... Là, maintenant, je vais vous dire à tout, tous ceux... C'est un petit message et vraiment, c'est cadeau c'est moi qui vous offre. Je vais peut-être vous éclairer là. Tous ceux qui ont été une fois racistes dans leur vie, antisémites, homophobes, si maintenant vous avez changé, allez regarder toutes vos publications, supprimez tout. Parce que je vous jure, ça ne pardonne pas. Tout ce qu'il a mis avant, je pense qu'il n'est plus comme ça. Je pense qu'il ne pense plus ce qu'il a mis, Wesley. Je pense qu'il regrette. J'espère pour lui. Mais les écrits restent. Les parents s'en vont les écrits restent. Et quand tu as changé, quand tu ne penses plus ce que tu as mis, et que tu es surtout une personne influente, connue, supprime tout ce que tu as mis avant. Parce que ça ne sert à rien. C'est pas que tu fuis ou quoi, c'est que la merde, tu la laisses en arrière. Ça, ces propos, c'est trop choquant. Si tu n'es plus comme ça, tu n'es plus la même personne, tu n'as plus le même discours, ne garde pas ça. Parce qu'après, quand ils vont être mis à jour, que les gens vous dire on voit son vrai visage. Même si tu n'es plus la même personne, tu l'as écrit. C'est resté. Comment tu vas justifier maintenant Oui, mais c'est avant. Les... Allez-y. mettez pause, Allez tout supprimer. Parce qu'en fait, moi, je n'excuse pas le racisme. Je n'excuse pas l'homophobie, tout ça. Mais il faut juste comprendre que l'être humain évolue. L'être humain change. On est tous, on est, donc un être, voilà. Tous dans des contextes différents. Il y a des personnes, leurs parents sont racistes leurs parents sont homophobes, parce que la culture, parce que euh, comment euh, les valeurs qui leur ont été inculquées, parce que ceci, cela. Toi, je dis bien, toi, si tu n'es dans un environnement comme ça, c'est normal qu'à un moment donné, si tu es sais que dans ce genre de contexte, ton esprit, je ne dis pas que c'est normal, mais ton esprit peut être chamboulé et tu peux, comment dire, je peux comprendre que ce genre... Non. Non, je ne peux pas dire je peux comprendre. Je, je, je, je vois, je... d'accord, même si je ne suis pas d'accord, que certaines personnes peuvent être racistes si tu as que tes parents racistes et tout. Mais justement, en évoluant, en rencontrant des gens, en t'instruisant, comprenant ce qu'est la vie, en vivant, eh ben tu changes, tu te dois de changer. Tu comprends que c'est normal d'être gay c'est normal, euh, les, les gens qui ont envie de changer de sexe, les, les, c'est normal d'être noir, c'est normal d'être blanc. Enfin, voilà toi ce que je veux dire. Donc, en fait, il y a des gens, malheureusement, qui vivent dans une famille où tu as que des gens qui sont bornés, fermés d'esprit, homophobes, ceci, cela, antisémites, anti-arabes, anti-palestiniens, ceci, cela. Et toi, ben, si tu restes que dans cette bulle, eh ben, tu commences à penser comme eux. Et tu penses comme eux. Et on est jeune je ne sais pas quel âge j'avais et on dit de la merde. Et on a les réseaux sociaux qui sont là, malheureusement ou heureusement, parfois. Et on exprime notre haine dessus. Et on le fait à une, une période X de notre vie. Et après, on regrette, on ne pense plus à ces propos. On évolue, on change, on côtoie d'autres personnes. On se marie même peut-être avec... Tu es peut-être raciste et tu vas peut-être te marier avec un noir. Tu es peut-être antisémite et au final, tu vas te marier avec un juif parce que tu te rends compte que la vie, c'est un melting pot. Et qu'en fait, on est... On s'en fout des origines, de la couleur des gens. Et voilà, et après... Mais ben regarde, tu te, fais, tu te salis toi-même parce que tu as tenu ces propos et tu ne penses vraiment, tu ne les penses plus, mais tu les as dit et tu ne les as pas supprimés. Les gars, tout ça pour vous dire, faites attention à ce que vous faites. Même si on ne doit pas être dans le contrôle de soi. Les, les mots ont une très, Les mots, mais ils peuvent être écrits, ont une très grande importance. Ça peut te ruiner une carrière, ça peut te ruiner une vie. Que tu le penses ou que tu ne le penses plus. Et surtout, j'espère que... Pour lui qui ne, qui ne pense plus, mais voilà, maintenant il est dans la sauce. Je sais pas comment il va faire pour s'en sortir. Là, les gars, je vais vous citer la liste d'influenceurs qui étaient dans son agence, plus ou moins les grosses têtes Rafle et Anna, euh, Anna Escamizuli. Sonia Athlete, vous savez, avec son programme sportif, Frézou, Marie, pardon, on va revenir Liam, Astrid, Jazz, Kéline, d'autres mots, etc. Les gens commencent déjà à se désabonner, se désabonner à rompre les contrats. Jeans, il a rompu. Là, Frézou, elle a mis un communiqué, je vais vous le poster. Ciao, euh, qui d'autres? Anaïs Cam euh, Camisulier a dit qu'elle allait rediscuter avec lui. Je ne travaille plus chez Weavens. Je ne travaillerai plus avec une autre agence que vous connaissez pour les raisons que vous connaissez. Ça sent mauvais pour lui. Bon les gars voilà les retombées. Je viens de voir que donc Raph a posté quelque chose. Euh, l'agence Weavens a fait donc un communiqué. Il faut savoir que donc Wesley n'était pas, enfin euh, l'agence ne lui appartenait pas qu'à lui. Hein. Il avait des collaborateurs donc voilà. Et il était donc président de l'agence et en gros, il a été... Euh, je ne sais pas s'il a été euh, démis de ses fonctions ou lui-même, il a démissionné. Je pense qu'il a démissionné. Je vous mets le communiqué de presse juste là. Et donc voilà, voilà euh, parce qu'il nuit quand même à l'image de l'agence hein, au final. Mais je ne sais pas s'il si n'est juste plus président, mais il reste collaborateur. Et donc, il a toujours des parts. Ou, enfin, je ne sais pas du tout comment ça se passe, mais bref. En tout cas, sage décision de leur part pour montrer euh, leur indignation. Et voilà, bref, les gars les gens sont en mode il faut, pas il faut l'éteindre mais c'est fini, on veut pas comprendre ce qu'il a dit on veut pas pas d'explication, il l'a dit, c'est très grave c'est fini, c'est chaud pour lui, c'est chaud mais ça servira de leçon, il faut des c'est malheureusement, c'est triste dans la vie mais il faut des gens comme ça, des emblèmes que ce soit positif ou négatif du sens, tu es l'emblème qui prouve que quand tu dis de la merde la roue elle tourne tu écris de la merde eh bien, tôt ou tard, ça se sait et la chute sera terrible. Maintenant, moi, je souhaite pas son malheur parce que moi, franchement, je préfère Wilvins de base hein, à event parce qu'elle, je la trouve trop fou, même si j'aime bien certains de ses influenceurs, dont Maïvagina. Mais euh, là, Magali, ça ira. C'est très chaud. Je me dis, les gars, comme quoi, un jour, on peut être là et le lendemain, là, je sais même pas qui a déterré tous ces trucs, je sais même pas. Mais là, il est dans une merde, une il patoche. J'espère qu'il va. Au final, moi, je ne suis pas le malheur aux gens. Je pense qu'on peut tous faire des erreurs non, très graves qui peuvent ne pas être pardonnables, pour le coup, ni excusables. Mais je pense que il doit faire hein, des excuses, mec ou pas, s'excuser, même si ça ne rattrape rien, ne rattrapera pas grand chose, ça ne rattrapera rien, quoi. Je me demande si les, les autres candidats qui ont quitté son agent, genre Friso, et va rejoindre euh, Shona Evans. J'espère pas. J'espère qu'au pire, ils, font, ils, ils créeront un truc à part, hein. Mais ça sent mauvais pour Wesley. Après, il y a plein d'influenceurs qui sont même pas exprimés. Genre Raf et tout, il ne hein, s'est pas exprimé. Après, je peux comprendre, hein, c'est chaud. C'est chaud, c'est ton agent. Tu t'imagines tu apprécies la personne. Tu apprécies quelqu'un. La personne. « Ouais, mon frère, et tout ton agent, vous, vous entendez bien. » Après, tu vois tout ça. Est... C'est décevant quand même. Hein. C'est très décevant. Mais bon. Ma foi, les gars, comme quoi, s'il vous plaît, faites attention à ce que vous dites. Faites attention à ce que vous faites. Arrêtez d'être haineux, méchant, ça sert à rien. Ça sert à rien. Tu sais quoi Prends un journal intime et tu... Si tu as la haine sur les gens. Mais c'est pas bien d'avoir la haine sur les gens. Pourquoi vous avez tous cette noirceur en vous Pourquoi être autant méchant Pourquoi Il faut évoluer. Il faut évoluer. Il faut changer. Il faut sourire les mœurs. Il faut... Waouh S'il vous plaît, la diversité. Le... Je ne dis pas... Je pas, je prends pas le métissage. Chacun fait ce qu'il veut. Mais il y a tellement de belles personnes à découvrir. Qu'est-ce qu'on s'en fout qu'une personnes soit noire ou juives Qu'est-ce qu'on s'en fout avec, Tu causes aux gens, tu es avec les personnes parce qu'ils sont chouettes, sympas, ils ont une bonne personnalité. Qu'est-ce que tu t'en fous Ça change quoi ça, Ta vie qui soit arabe, qui soit jeune, qui soit palestinien, qui soit ceci, cela. On est contre la guerre, on est contre le massacre. gens, on est juste pour la paix. C'est peut-être trop beau pour être vrai, mais waouh, s'il vous plaît, quoi. Bref. Cette vidéo est terminée, un petit chicken. J'espère qu'elle vous aura plu. Là, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans le down. C'est trop down, là. Bref. N'oubliez pas vous abonner, liker. Je ne peux pas vous dire de mettre en commentaire parce que je vais bloquer les commentaires. Je ne veux pas de polémique, s'il vous plaît. Bref. Des bisous, mes petits chickens.